Merci beaucoup Laurent, merci à vous trois. Euh, alors je vous propose de rentrer tout de suite dans le, dans le vif du sujet euh, de ces rencontres nationales du livre numérique accessible. Euh, et donc, euh, on le sait, 2021 a été une nouvelle fois une année euh, difficile hein, pour l'ensemble euh, des professionnels euh, de la culture et de l'information, euh, tout comme l'année d'avant. Mais euh, pour autant, il s'est passé un certain nombre de choses euh, au niveau de l'accessibilité numérique. Euh, et c'est pourquoi euh, je vous propose euh, un premier temps euh, qui est un temps euh, désormais un peu euh, traditionnel pour les rencontres nationales du livre numérique accessible, qui est un temps de retour sur les actualités de l'année écoulée, qui s'intitule Quad, euh, Quad 9 en 2021 du côté de l'accessibilité. Euh, et donc pour ce, ce temps de présentation, je vais donner donc la parole au comité euh, du programme de, de cet événement, euh, Valérie Laroche, Louis Marle, Frédéric Duton et Sébastien Rambaud, euh, donc qui vont nous faire un retour sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, cette dernière année au niveau de l'accessibilité numérique. Utile. je me permets juste de prendre oui. la parole parce qu'il y a une question sans doute pour Bruno Marmol qui ne pourra peut-être pas répondre tout de suite, mais une question qui demande si le site Brainet va être maintenu puisqu'il a des ressources en ligne. Et euh, je viens de répondre en fait à la personne, personne. d'accord. Voilà, oui. il ne sera pas fermé de suite, hein, c'est certain, mais pour l'instant je ne peux absolument pas donner de réponse ferme là-dessus, je ne peux pas dire s'il va rester ouvert ou si on sera obligé de le fermer. Donc euh, voilà, je, je ne sais pas répondre. Merci. Euh, alors, on va inviter les intervenants. Eh bien, à vous la parole. Donc Priscille, tu veux que je commence par me présenter euh, Alors... Comme vous le souhaitez, sinon je vous propose de vous présenter dans l'ordre de euh, d'intervention. De, de, euh, donc euh, Sébastien, Frédéric, Louis, et puis on conclura par, par toi, Valérie. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Rambaud, responsable technique et informatique au Centre technique régional pour la déficience visuelle à Villeurbanne. Donc on va démarrer par une actualité de, de février qui est dans le domaine de la politique. Euh, le consortium DESI a organisé une réunion de lancement de l'European Inclusive Publishing Forum. Ce réseau d'organismes et de professionnels a été créé pour partager et diffuser les bonnes pratiques en guise de préparation à l'implémentation de l'acte législatif européen sur l'accessibilité. Bonjour, je suis Frédéric Duton, je suis euh, responsable du service des ressources informatiques documentaires au service commun de documentation de l'université de Poitiers. Alors je reprends la, la suite pour les actualités bibliothèques. Donc en février, euh, dans le monde des bibliothèques, on a eu la publication d'un rapport de l'inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche, piloté par Olivier Caudron et co-rédigé par euh, Julian Ariman et Fabrice Vitcar. Euh, un rapport faisant le point sur l'évaluation de la prise en compte des handicaps dans les bibliothèques publiques euh, de l'enseignement supérieur ou des euh, bibliothèques de lecture publique, qui montre en fait les nombreuses actions euh, existantes pour améliorer l'accueil des personnes en situation de handicap, pointant notamment la situation très disparate et qui fait surtout 27 préconisations euh, visant à systématiser euh, les bonnes pratiques, euh, aussi bien sur l'édition accessible et adaptée la formation des professionnels, l'organisation et la formalisation de ces services euh, handicap et euh, les besoins d'impulsion nationale qui pourraient être donnés. Euh, au mois d'avril, dans le domaine de l'adaptation, <coughs> euh, il y a eu l'ouverture au public empêché de lire du service mondial d'échange du livre de l'Accessible Book Consortium. Et ici. Plus de 90 organismes spécialisés y mutualisent tous leurs livres accessibles. Le catalogue comprend aujourd'hui 600 000 titres dans plus de 80 langues. Pour la France, l'accueil, l'inscription, l'information et l'accompagnement des utilisateurs est pris en charge par la médiathèque Valentin AUI. Ensuite, au mois de mai, dans le domaine des, des formations, euh, la Fédération des Avecs de France a lancé le module de sensibilisation à l'accessibilité du numérique un service en ligne, le lien sera fourni dans le compte-rendu qui permet de sensibiliser tous les acteurs aux différents aspects de l'intérêt de l'accessibilité des services numériques en ligne. Dans le domaine des bibliothèques, le 28 mai dernier, les bouquines et la Fédération française des 10 s'associaient pour la deuxième année, je crois, pour organiser la Nuit des 10 sur le thème des livres accessibles pour les 10, avec des conférences, des animations, des lectures, la présentation de différents services et plateformes existantes. Pardon. Oui, Bonjour Louis Marle, je suis responsable de production numérique chez Albin Michel et je suis animateur du groupe Normes et standards au sein de la commission numérique du SNE. Alors, euh, au mois de juin, euh, Brynette, avec le soutien du ministère de la Culture, a publié le guide vers une édition numérique nativement accessible, les clés pour une démarche inclusive. C'est une sorte de VADMECOM pour à destination des éditeurs et de tous les acteurs de la chaîne pour euh, s'être sensibilisés à la aux problématiques de, de nativement accessible et surtout euh, Brynette a publié l'adaptation française du guide image description guideline du diagram center euh, c'est euh, c'est hein, une petite merveille puisqu'il vous explique comment euh, Trouver les, enfin, comment construire un texte alternatif aux images. Euh, J'espère que le site durera, de Brainet durera assez si longtemps pour que tout le monde puisse récupérer ces deux éléments euh, très importants, ces deux fichiers très importants. Ensuite, euh, ça, on quitte euh, Brainet pour euh, rejoindre le SNE. Toujours le même mois, le, ça, le SNE a publié la charte technique pour la production des pubs textuelles relativement, nat nativement, pas relativement nativement accessibles c'est la charte qui a pour objet de partager en français, de manière pédagogique, toutes les contraintes techniques à mettre en œuvre pour trouver des solutions d'accessibilité, articulées naturellement autour de, du format EPUB 3. Bonjour, je suis Valérie Laroche, enseignante chercheur à l'ENSIM, et moi je vais vous parler d'une actualité qui a eu lieu le 23 juin 2021, qui concerne les applications mobiles qui doivent maintenant être conformes aux exigences européennes de d'accessibilité numérique pour les entités du secteur public. Donc le manquement à ces obligations déclaratives d'accessibilité de tous les services mobiles publics peut entraîner une sanction financière prononcée par le ministre chargé des personnes handicapées. Donc cette obligation d'accessibilité, elle nécessite désormais à tout service mobile. De publier une déclaration d'accessibilité qui indique l'état d'accessibilité du site ou du service. Et elle demande d'afficher sur les pages le taux de conformité au référentiel général d'amélioration du site, de l'accessibilité du site au service. Si l'organisme n'atteint pas 100% du taux, il doit aussi produire et publier un schéma pluriannuel de 10 ans d'accessibilité sur 3 ans. Qui est décliné en un plan annuel qui détaille les actions prévues pour évaluer, pour évoluer pardon, sur, vers une accessibilité complète. En juillet, toujours dans le domaine de la politique, euh, des citoyens aveugles, lassés de se heurter chaque jour à l'inaccessibilité de sites internet, ont saisi la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées afin qu'elle fasse appliquer la loi à savoir qu'elle use de ses pouvoirs qui lui sont conférés pour informer les organismes concernés par un défaut d'accessibilité de leur site, observer leur réaction et envisager, selon le cas, de prononcer une sanction administrative à leur endroit. Le site de la Fnac.com fait partie des sites pointés du doigt pour son inaccessibilité. Alors, le 1er juillet 2021, euh, l'obligation d'accessibilité pour les applications mobiles est euh, Édité est aussi valable pour les entreprises du secteur privé qui réalisent un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 250 millions d'euros. Aujourd'hui, il n'existe pas encore de référentiel pour l'accessibilité mobile du côté du W3C, mais on peut se référer par exemple au référentiel d'évaluation de l'accessibilité des applications mobiles édité par le Grand-Duché de Luxembourg, qui prend en charge des critères dédiés aux mobiles de la norme européenne EN 301-549. En juillet, la Bibliothèque nationale de France a publié son schéma pluriannuel d'accessibilité numérique que vous pouvez aller consulter sur son site pour la période 2021-2023, qui est donc la feuille de route de sa mise en accessibilité numérique de ses services et le suivi de, de ses dispositifs. En septembre, dans le domaine de l'adaptation, dans le cadre de la rentrée scolaire et à la suite d'une enquête organisée par six associations œuvrant dans le domaine du handicap et de l'éducation populaire, la campagne de communication Ma place, c'est en classe, rappelle que pour accueillir et scolariser tous les jeunes, quelles que soient leurs particularités, l'école doit être pleinement accessible et s'adapter aux besoins de chacun, aux besoins de chacun à tous les niveaux, notamment en proposant des contenus pédagogiques numériques accessibles. Vous pouvez retrouver des informations sur la page Facebook du, euh, de cette campagne, facebook.com/slash ma place est en classe. Toujours en septembre, le W3C, conscient que l'EPUB, c'est très bien de faire des PUB nativement accessibles, mais faut-il encore le faire savoir et transmettre les, les bonnes métadonnées Donc, le Publishing Committee Group du W3C publie un guide destiné aux distributeurs, vendeurs et bibliothèques sur l'affichage des métadonnées relatives à l'accessibilité des livres numériques. Le guide, User Experience Guide for Displaying Accessibility Metadata, va être traduit en français par EDR Lab. En septembre, côté bibliothèque, il y a le lancement d'un groupe de travail sous l'égide du Centre Exception Handicap de la BNF, un groupe de travail visant à aboutir à l'élaboration d'un référentiel commun de description des adaptations destinées à Platon et qui puisse être utilisable par, par les organismes pardon, habilités à l'exception handicap. Tout ça dans le contexte d'une réforme technique de la plateforme Platon et de, de la réflexion autour de la mise en place d'un portail de l'édition accessible. Donc euh, l'élaboration de ce référentiel pour décrire les adaptations réalisées par les organismes transcripteurs euh, euh, pourrait être particulièrement assemblée, particulièrement pertinent. En octobre 2021, Dapinto, le Dapinto, un des représentants des associations au Conseil national consultatif des personnes handicapées, a appris que c'est le cabinet PMP qui a été choisi par le ministère de la Culture pour réaliser l'étude de faisabilité concernant la création d'un portail unique qui réunit l'ensemble des offres adaptées ou nativement accessibles, qu'elles soient commerciales ou non. Je donne la parole à Frédéric. Pardon. Euh, en 23 novembre, euh, il y a eu l'organisation de la journée d'études, accessibilité et handicap en bibliothèque, euh, à la bibliothèque publique d'information. Euh, journée centrée sur les questions d'organisation euh, des services à destination des, des publics de handicap dans les, dans les structures de lecture publique et des et les bibliothèques universitaires. Au mois de novembre, pour la politique, les courriers adressés au mois de juillet au secrétariat d'État au sujet des sites Internet inaccessibles n'ont jamais eu de réponse. Les peignants pour six des saisines concernées, dont le site de la FNAC, ont donc pris la décision de recourir à cette solution sous la forme d'un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'État. En décembre 2021, le ministère de la Culture a confié une étude à EDR Lab. Qui porte sur le signalement des ouvrages nativement accessibles. Ce sujet est stratégique pour le développement d'une offre de livres numériques nativement accessibles, comme d'ailleurs la question que j'ai soulevée tout à l'heure du portail unique. La mise en œuvre d'une certification, voire d'un label d'accessibilité, permettrait de valoriser les efforts réalisés par les éditeurs pour faire évoluer leur chaîne de production en prenant en compte l'impératif d'accessibilité. Elle permettrait de garantir le niveau d'accessibilité des numériques pour les personnes en situation de handicap. Et enfin, elle permettrait de faciliter le signalement des livres nativement accessibles dans les différents circuits distribution, que ce soit celle de la vente ou du prêt. Donc, le 8 décembre, le groupe de travail EPUB 3, l'EPUB 3 Working Group du W3C, publie la suite de, une évolution de son travail sur l'IPub Accessibility, qui passe de 1.0 à 1.1, dans son Working Draft. Alors, la principale, le principal changement qui s'opère à l'intérieur, c'est tellement sur l'e-pub e en tant que tel et les, et les spécifications de l'EPUB, mais c'est tout ce qui tourne autour des métadonnées d'accessibilité euh, qui euh, doivent être euh, rendues nécessaires pour permettre aux utilisateurs de trouver les publications qui répondent à leurs besoins. Donc, c'est vraiment un travail purement sur le cours du travail et sur les métadonnées. Le, en même temps, le même groupe publie euh, le -pub accessibility, eu accessibility act mapping c'est une autre technique qui démontre que les exigences pour les livres électroniques de l'acte législatif européen sur l'accessibilité la, peuvent être satisfaites avec le format epub. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, enfin, au 8 décembre, euh, le législateur européen ne savait pas quel format adopter. Avec cette note, il sait que euh, le format EPUB est un format candidat euh, qui remplit toutes les, tous les besoins et toutes les fonctions euh, qu'on attend d'un format numérique accessible. Et enfin, en décembre, dans le domaine de l'adaptation... Euh, le projet Lucio, Luciole a débuté il y a un peu plus de cinq ans au CTRDV pour répondre aux besoins d'améliorer le confort de lecture pour les élèves malvoyants. 2021 a été une année riche pour Luciole. La police de caractère est aujourd'hui utilisée par des élites spécialisés de référence, mais aussi par des transcripteurs, des enseignants, des développeurs et parfois ponctuellement dans le contexte d'institutions comme le ministère de l'Intérieur. Ce qui est intéressant, c'est de voir le glissement qu'il y a eu d'un public de départ qui était scolaire vers un public plus large incluant les personnes âgées, et qui représentent aujourd'hui près d'un million de personnes. Le visual est utilisé par un nombre croissant d'éditeurs, mais aussi de plus en plus fréquemment dans des contextes 100% numériques, que ce soit les liseuses, des applications comme Dolphin et The Reader ou des sites internet comme BoxyWeb ou celui du Certam. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous. Donc, euh... Ça nous permet d'avoir un très bon aperçu de tout ce qui s'est passé euh, depuis un an euh, au niveau de l'accessibilité numérique. Et euh, à travers l'ensemble des éditions euh, des Rencontres nationales euh, du livre numérique accessible, on commence à avoir une, une veille très importante sur, euh, sur l'ensemble des actualités. Donc, bien sûr, elles seront retransmises à l'écrit hein, à l'issue de l'événement. Euh, eh bien, je vous remercie à, à tous pour cette présentation. J'en profite pour... Euh, euh, euh, J'ai oublié de euh, bien entendu de, de l'indiquer euh, en début de, de séance, mais euh, euh, de, de souhaiter la bienvenue à, à Frédéric, Sébastien et Louis qui ont rejoint le comité euh, du programme cette année, euh, qui était donc nouveau et euh, euh, parmi nous euh, aujourd'hui. Et, euh, et vous, vous, vous l'avez bien entendu euh, remarqué. Euh, je vais revenir devant vous donc... Euh, euh